Hey, hey, hey, salut! J'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, je vais bien. Avant de passer donc, à la vidéo, je voudrais juste te dire que si tu as envie de témoigner, parce que moi, je veux beaucoup de témoignages sur la chaîne Jeune à l'image de Dieu, et que as, ton témoignage apparaisse donc, sur la chaîne JID, tu peux te filmer chez toi avec ton téléphone, avec ta caméra, tant que la qualité est bonne, hein, tant que... Au moins, on peut te voir correctement. <rire> Et si c'est avec ton portable, n'oublie pas de tenir ton téléphone en mode paysage. C'est-à-dire pas en, en selfie, mais en long. ok En large, je ne sais pas comment dire. Bah, tu racontes ton témoignage. Ta vidéo, tu me l'envoies sur euh, l'adresse gmail qui est dans ma barre d'infos. Et euh, tout simplement, je serai ravie de pouvoir bah, par la suite publier ton témoignage. Ça peut être n'importe quel témoignage. Un témoignage qui parle donc de ta guérison, euh, un témoignage qui parle de comment tu as rencontré Jésus, euh, d'une réconciliation, n'importe quel témoignage euh, qui bah, montre euh, comment Dieu agit dans ta vie et ce qu'il représente pour toi, tout simplement. Et maintenant, on passe au sujet. <rire> Donc, euh, on va voir le, le témoignage de Samuel qui bah, s'est filmé à Nice. Et j'étais pas à Nice, mais j'ai pu avoir la vidéo par la suite et maintenant je peux t'en faire profiter donc voilà j'espère que le contenu de la vidéo te plaira Bisous Bonjour, voilà moi c'est Samuel euh, j'ai 23 ans, j'habite à Nice Et donc voilà de mon côté j'ai grandi dans une famille chrétienne j'ai connu l'école du dimanche et tout ce que ça implique. J'ai entendu beaucoup, beaucoup de prédications, euh, beaucoup de prières. Euh, et donc, je, je savais que Dieu existait parce que j'avais entendu dès mon plus jeune âge. Et aussi parce que j'avais vraiment vu la, la main de Dieu agir dans ma famille. Et j'ai vraiment vu des miracles. Et euh, ce, qui, ce qui a fait que je ne pouvais nier l'existence de Dieu. Et, euh, et donc, voilà, j'ai grandi avec la connaissance de Dieu dans mon cœur. Euh, mais je n'ai pas toujours été engagé avec le Seigneur parce qu'on n'est pas euh, converti, on n'est pas chrétien, mais on le devient. Et c'est à partir du moment justement où je me suis converti que tout a changé. Et euh, à un moment donné en fait dans ma vie, euh, je, je voulais vraiment plaire au Seigneur parce qu'il y avait vraiment la, la parole de Dieu qui est dans mon cœur, un amour dans, dans mon cœur qui grandissait pour, pour le Seigneur, Et, euh, mais malgré tout il y avait le, le péché qui était en moi. Et j'étais comme tiraillé entre, entre la parole de Dieu, la présence de Dieu et le péché et tout ce que Dieu n'aime pas en fait. Et euh, alors que dans mon cœur il y avait de l'amour pour Dieu, il y avait le désir aussi pour le péché. J'étais vraiment enchaîné, j'étais esclave de ces choses-là, j'arrivais pas du tout à m'en défaire. Et à un moment donné, j'en suis arrivé vraiment à bout, le péché me dominait, j'arrivais plus du tout à, à prier Dieu, je me sentais vraiment indigne de la présence de Dieu. Et voilà qu'un jour je me suis enfermé dans ma, dans ma chambre, j'ai osé ouvrir mon cœur au Seigneur et j'ai fait une prière très simple au Seigneur, j'ai cherché vraiment la face du Dieu de tout mon cœur et je peux vous montrer ce verset « Crée en moi un cœur pur, ô oh Dieu, enracine en moi un esprit tout neuf » et c'était exactement la prière qui était dans mon cœur « Crée en moi un cœur pur » et je priais de tout mon cœur pour que le Seigneur puisse purifier mon cœur, qu'il puisse me, me pardonner de, de, de mes péchés, de ce péché qui était en moi, qui m'accusait, qui m'accablait. Et, euh, et j'ai vraiment, re, je me suis repenti seulement de tout mon cœur, j'étais là dans les larmes, j'étais là dans, dans, dans, dans l'angoisse aussi parce que j'étais convaincu de pécher, je savais que là si, si je mourais à l'instant même et que je ne me repentais pas, euh, je savais que c'était la mort qui m'était réservée. Et à ce moment-là j'étais vraiment dans, dans une angoisse terrible et ce qui m'a poussé à la repentance... Et donc je me suis repenti et j'ai demandé pardon à Dieu de tout mon cœur et à ce moment-là, c'est vraiment la joie du salut qui m'a envahi. Le péché a été ôté par la main du Seigneur et à ce moment-là j'étais vraiment convaincu de, de, de, de la vie éternelle que le Seigneur m'a offert parce que je me suis repenti. Et à ce moment-là, je peux vous dire que tout a changé. Pourtant j'avais entendu beaucoup de prédications, beaucoup de choses, j'avais même vu la main de Dieu euh, agir, j'ai vu des miracles, mais ça n'a rien changé. Le jour où tout a changé, c'est quand je me suis repenti. Donc là, depuis ce jour-là, je, je suis un enfant de Dieu, je peux le dire attester parce que c'est ce que l'Esprit de Dieu atteste à mon esprit. Et, et, et le Seigneur ne cesse de me le montrer aussi tous les jours par sa parole, euh, aussi par, par ce qu'il est envers moi, il pourvoit mes besoins, il est vraiment comme un père envers moi. Donc je marche avec lui tous les jours et je le bénis vraiment et je vous encourage vraiment à le suivre et à vous repentir si ce n'est pas fait.